Bonjour, je suis Anne Le Hénanf, maire adjointe à Vannes, en charge du numérique, de la communication. Euh, la ville de Vannes, c'est 60 000 habitants. Nous sommes euh, la ville centre d'une agglomération de 170 000 habitants. Euh, alors, pour nous, Vannes et Ville Internet, c'est une histoire d'amitié, pour pas dire une histoire d'amour, puisqu'on y est depuis, euh, depuis sa création. Donc, on a non seulement, je dirais, un lien très fort et une implication euh, également. Du fait de notre histoire commune, euh, pour nous, Ville Internet, c'est plusieurs choses. C'est d'abord euh, avant tout un réseau. Ça nous permet d'échanger avec les collectivités, les acteurs du monde numérique digital en France, en dehors de notre territoire, voir ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est le point fort de Ville Internet. C'est aussi pour nous un deuxième point, c'est une mise en cause annuel puisque systématiquement, on doit revoir nos pratiques, analyser ce qu'on a fait l'année précédente, pour lesquelles on a, je rappelle, 5 arrobas qu'il faut maintenir. Donc ça nous permet de nous remettre en cause chaque année c'est quelque chose d'assez stressant, je dois le reconnaître. Donc ça nous fait évoluer aussi dans nos pratiques euh, et, et nos usages. Euh, et puis enfin, ça, ça nous permet aussi peut-être de partager avec nos collègues et les, les, les agents, les personnes qui travaillent à Ville Internet des nouveaux enjeux autour du numérique. Il y a les usages, certes, mais il y a aussi des sujets euh, auxquels il faut qu'on qu qu prenne part euh, dans nos réflexions, dans nos actions qui sont notamment euh, l'accompagnement aussi des risques numériques, euh, l'open data, enfin des sujets qui nous, les élus, nous stressent un peu parce qu'on se sent un petit peu tout seul sur nos territoires à devoir euh, appliquer les, les règles, les réglementations nationales. Et puis toute la protection des données, euh, l'ouverture des données. Voilà, c'est des choses qu'on a envie de partager, à mon avis, où le, Ville Internet pourra jouer un rôle dans les mois à venir. Important.